Ah, la taille, oui. Après, il faut que ça reste un plaisir. Hein. C'est vrai que moi, je fais souvent ça avec les enfants le week-end. Mais euh, il faut que ça reste un plaisir. Et puis oui, c'est assez facile. Après, euh, on voit bien que même si c'est bien fait, quand ce n'est pas les mêmes personnes qui repassent d'une année sur l'autre, ben, on ne sait pas trop ce que celui avant avait voulu faire. Ou, euh, et, et ça, c'est vrai que ce soit les élèves ou nous. Hein. Et, et donc, c'est vrai que certaines parcelles, on aime bien que ce soit soit les mêmes, les mêmes encadrants ou les mêmes personnes qui gèrent la, la taille pour... Euh, pour avoir une quelque chose d'harmonieux dans le temps et quelque chose qui se développe voir où est-ce qu'on voulait aller euh, quand on vient tailler l'année suivante et puis euh, on fonctionne un peu comme l'agricole quoi on va, pas, on va pas forcément prendre un sécateur et puis faire deux trois arbres parce qu'on les a vus on préfère fonctionner par tâche et dire soit on fait une ligne complète ou une parcelle complète plutôt que de dire bah, je suis venu observer des choses tiens j'ai vu ça j'ai fait cet arbre là et on fait pas l'arbre voisin donc euh, voilà, on a plutôt tendance à fonctionner par chantier que, que au coup par coup. L'hiver, en sortie d'hiver, on fait plutôt de la taille de branches avec des faibles sections en termes de diamètre, quoi, hein, des, des petites branches. Et puis si on voit qu'on a des lignes avec euh, un peu plus de taille à faire, ou on préfère les, les faire en plein été quand euh, ça cicatrise beaucoup plus vite. Quoi. Donc après pour la taille, eh bien, on est outillé, on a toujours un sécateur, une scie à main. Et puis un, une perche avec une perche extensible avec soit la possibilité de mettre le sécateur en bout ou bien la, la lame de scie. Quoi. On aime bien traiter des, des branches de faible section parce que c'est beaucoup plus rapide. Quoi. Dès, dès l'instant où on doit. ça nous est déjà arrivé d'avoir une année de retard sur certaines lignes, on doit prendre la scie, tout de suite c'est plus long. C'est plus long, c'est plus délicat à faire. Alors que quand on traite au sécateur, même avec peu d'expérience, on a moins de chances de. De faire des erreurs quoi. Voilà, donc je trouve que c'est important. De... Ouais, au sécateur, c'est que c'est quand même plutôt pas mal. Quoi.